Donc, je m'appelle Gauthier Roussil, je suis designer et chercheur. J'ai cofondé une, une agence de design avec un, un de mes amis de, de master qu'on a, qu a copiloté pendant 4-5 ans. Euh, après ça, moi je suis parti faire un documentaire sur l'éthique dans le design. Et euh, les questions d'éthique m'ont amené à aller voir la question du politique. Et du coup, je suis parti reprendre mes études à Londres en m'intéressant spécialement à la question des, des politiques publiques et du changement climatique. Et après ça, moi, je me suis largement spécialisé sur la question des, des impacts environnementaux du numérique et sur comment penser la conception numérique depuis la question de la soutenabilité de l'anthropocène, et ce qui m'a amené aussi à terme à, à réintégrer tout de suite le concept de territoire, parce que quand je pense euh, certains types de ressources, certains types euh, de pollution liés à, euh, à, à ce secteur, il faut intégrer tout de suite la question du territoire. L'idée c'est de se dire que, que le design pas, ne pas être considéré comme une pratique universelle. Ce n'est pas quelque chose qui peut s'appliquer euh, partout, de tout temps, sur tous les territoires et qui fonctionnera dans tous les cas. Ça ce n'est pas possible, ça, veut, ça transcrit juste le fait qu'on n'a pas compris le territoire. Et donc, c'est d'être euh, responsable dans le sens où il faut faire attention, il faut partir depuis les territoires. Il ne faut pas imposer sa volonté, sa projection sur des, des, des endroits et des personnes qu'on ne connaît pas. Donc, il faut travailler depuis les territoires. Il faut enquêter pour comprendre eux, comment est leur, comment, quels sont leurs besoins, mais aussi quels sont les besoins du territoire. Comment va évoluer le, ter, le territoire d'aujourd'hui à 2050 Comment on anticipe des besoins au niveau environnementaux, écologiques et sociaux C'est comme ça qu'on qu voit la pratique maintenant. Et c'est ça qu'on essaie d'explorer à travers cet atelier. Alors en fait, on est deux personnes à animer l'atelier. Il y aura moi et Clément Lemahou, qui est aussi designer. Euh, L'idée de l'atelier, en fait, c'est de, de réfléchir à comment on travaille du on part du territoire pour penser à un projet de design, et aussi dans l'autre sens, comment un projet de design s'intègre dans un territoire. Alors quand on parle de territoire, ça veut dire qu'on va parler de comment on définit un territoire, donc le travail d'enquête qu'on fait sur un territoire. Euh, L'étude de cas qu'on va, qu va, euh, enfin, qu va utiliser pour montrer notre protocole d'enquête, c'est le cas de l'île d'Ouessant en Bretagne, où Clément est parti pour essayer de travailler sur un projet d'autonomie alimentaire là-bas. Et on a fait un travail d'enquête avec les, avec les locaux pour comprendre... Euh, import-export, énergie, nourriture, production alimentaire, gestion des déchets, comment dans un territoire la vie s'organise en termes de flux et de comprendre en fait avant que le designer arrive, avant que le projet design arrive, déjà comprendre comment fonctionne le territoire. De façon on va dire plus globale, je pense qu'il faut repenser beaucoup de présupposés dans la pratique du design. Euh, le premier étant que le design est, est uniquement une pratique positiviste dans le sens où le design ne fonctionne que pour acheter des nouvelles choses. Mais alors, quel type de design existe Enfin, comment, comment existe un design qui est là pour soustraire des choses et pour, ou pour faire que des choses n'adviennent pas Donc, la première chose, si on fait un triptyque là-dessus, c'est de se dire premièrement, avant toute taille de production, il faut enquêter. Il faut, il faut comprendre qu'on se constitue très précisément dans un territoire pour comprendre ensuite euh, si il faut produire et quel type de production est alors intéressant dans le, cas, dans le cadre enquêté. Et finalement aussi, dans un troisième cas, au lieu de proposer une solution, on est plus dans des pratiques de négociation, de diplomatie, qui impliquent aussi de s'installer à long terme dans le territoire, et qui impliquent aussi des pratiques de soins, de comment on prend soin de ce qu'on crée, et comment on maintient ce qu'on a mis en place. Donc aujourd'hui, c'est plus comme ça que, je, que ma, pratique, ma pratique du design est en train de, de se transformer. L'intervention sur un territoire, elle doit être longue. On n'est pas là pour faire du one shot, on n'est pas là pour venir deux mois et repartir. C'est... Ça fait perdre du temps à tout le monde, à mon avis. Et moi, c'est ce que j'ai aussi appris avec ce, avec ce projet, c'est que je suis venu là-bas, j'y suis resté trois mois, mais après, moi, je suis reparti. Et du coup, le projet est mort avec moi, parce que je n'avais pas finalement bien transmis ce qui se faisait, et je n'étais pas engagé, moi, personnellement, dans ce territoire. Le numérique, c'est quelque chose de très particulier, parce que déjà, c'est une infrastructure globale, euh, avec des, des installations qui peuvent être locales, mais l'infrastructure en tant que telle, et sur des territoires très définis. Un data center, c'est dans un territoire, ça a une consommation d'électricité, parfois d'eau, et des évacuations de chaleur qui vont impacter dans un territoire. Donc, le numérique est matériel, et très matériel même. Par contre, ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'on déma dématérialise, quand on fait du numérique. Et lorsqu'on lorsqu suppose qu'on dématérialise, ça fait qu'on va, va arrêter de regarder un. Comment, quels sont les impacts réels en fait, parce qu'on suppose qu'on n'a plus de territoire dans, dans lequel on interagit. Donc aujourd'hui je pense que tout le, tous les enjeux du numérique, c'est de se rematérialiser, enfin de comprendre que c'est matériel, voire hyper matériel, et de comprendre comment ils se ressituent dans, dans les territoires. La façon dont on a hérité d'imaginaire siliconien du numérique, avec un, avec un fort bagage nord-américain, euh, implique quand même cette notion où de façon, on va appliquer de façon universelle une solution. On, Facebook déploie massivement un service qui est plus ou moins sensiblement le même sur l'ensemble des territoires. Et alors du coup, c'est aux gens d'arriver à, à, à le configurer par rapport à leurs besoins s'ils y arrivent, mais on est quand même dans des solutions extrêmement globales qui couvrent des milliards de personnes et qui ne réfléchissent pas comment un territoire précis aurait besoin en fait. De, de communiquer, parce que ce que fait un réseau social, c'est une plateforme de communication, et il y a plein d'autres façons de communiquer que par un réseau social. Par contre, euh, ces plateformes vont, avoir des enjeux, vont, vont cannibaliser les autres façons de faire, du coup elles vont devenir hégémoniques, et on se retrouve du coup avec un déficit d'alternatives, ou un déficit d'imaginaire, parce qu'on suppose qu'on ne veut pas faire autrement lorsqu'elles sont déployées. Donc, en fait, il faut faire revenir, il faut faire revenir des nouvelles des alternatives par, en se situant par le territoire. En se disant comment, en fait, euh, dans, dans cette vallée, dans le Cantal, euh, il est intéressant de mettre en place un service numérique. De quoi, à quoi y répondre Et typiquement, une des questions qui était intéressante pour moi et que, que j'aborderai dans, dans l'atelier, c'est se dire, en fait, que si on crée un service numérique, un site, le site web d'une mairie dans le Cantal, euh, on essaie de le faire un doigt le plus longtemps possible. Si on fait un site web, on n'essaie essaie pas de le changer tous les deux ans. On va essayer de faire en sorte qu'il qu fonctionne au moins 10 ans, si on, si on y arrive. Et comment le territoire sera dans 10 ans, en fait Et comment on répond à des besoins d'un territoire dans le Cantal dans 10 ans A priori, un, un, une, des une des principales inquiétudes qu'il y aura, ce sera par rapport aux sécheresses. Donc comment on anticipe le fait qu'un agriculteur ait besoin un matin, durant une période de sécheresse de consulter un, arrêt de la, un arrêté de la préfecture pour savoir combien d'eau est disponible pour arroser son champ ou pour, pour, pour, pour, pour, pour faire boire ses bêtes. C'est ce type de, de choses qu'on essaie de concevoir d'emblée dans les services numériques qu'on a situés dans un territoire, qui, seront, qui sont des petits usages, hein, qui ne sont pas des usages majeurs, mais qui sont extrêmement importants précisément dans ce territoire. C'est aussi comme ça qu'on retourne la question en fait.